Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve à Flers, donc une, une ville dans la Basse Normandie. C'est une ville à peu près de 10 000 habitants. Et euh, aujourd'hui je suis venu euh, faire une visite en fait de cette batterie de 20 garages. Donc vous pouvez les apercevoir derrière moi. Euh, il y en a 8 d'un côté, 12 de l'autre et euh, la particularité en fait aujourd'hui c'est que je suis venu avec une équipe de télé euh, ils m'ont suivi depuis, euh, depuis 24 heures et donc euh, à la fin de cette vidéo euh, vous aurez leur impression euh, sur euh, cette, euh, ces 24 heures qu'ils ont tournées avec moi alors euh, par rapport à cette batterie, donc déjà on se situe en plein centre ville à 2 minutes par ici, il y a la gare SNCF avec un parking gratuit. Et euh, allez, à 5 minutes euh, de l'autre côté, on est euh, en plein centre-ville, donc plutôt des rues commerçantes, euh, des rues donc, payantes. Et euh, voilà, un petit peu pour l'environnement. Euh, ce qui est sympa dans ce lot de parking, c'est déjà que c'est vendu pas très cher, puisque c'est euh, 70 000 euros, frais d'agence inclus. 75 000 avec les frais de notaire, il y a 20 garages donc le prix par garage n'est pas excessif euh, mais les loyers ne sont pas non plus excessifs puisqu'il euh, y a 12, le parking, enfin, 12 garages de louer, euh, 35 euros par mois en moyenne. Alors euh, le foncier c'est 1300 euros euh, et il y a un peu plus de 1000 euros de taxe foncières. Donc euh, voilà pour les éléments financiers. Euh, si on regarde au niveau de la construction, donc, euh, ce qu'on peut voir en fait c'est que c'est du préfabriqué, donc quelque chose qui a été construit dans les années 60-70. Euh, des toits en amiante et euh, des portes basculantes sont les mêmes euh, mêmes types de construction que mes garages, mon lot de 50 garages. Alors euh, ce que j'aime bien en fait euh, ici c'est que. Euh, ben voilà c'est pas très cher, l'emplacement est plutôt bon. Par contre il y a des choses en fait que j'aime moins bien, c'est-à-dire on entend peut-être au niveau du son, mais à, à 5 mètres ici, il y a une rivière qui passe. Et donc ça c'est en bordure de propriété. Donc ça veut dire que s'il y a une rivière, il faut entretenir en fait, euh, le, les murs en fait, qui, sont, euh, qui sont au niveau de la rivière. Euh, ce qui est mal fait, c'est que cette, ba cette batterie, en fait, euh, l'environnement est entouré de maisons et d'immeubles. Donc ça ne donne même pas sur la rue, puisqu'il faut parcourir une allée qui fait à peu près 200 mètres ou 300 mètres, et ce qui fait que les garages n'ont aucune visibilité, à part sur les cours intérieurs de ces immeubles. Donc du coup on se retrouve dans cette batterie de garage à Flair dont je viens vous faire la présentation euh, Donc euh, ce qu'on peut voir c'est que euh, en fait il y a deux parties dans cette batterie Une partie à la gauche où il y a huit garages et une partie à droite Donc moi ce qui me gêne principalement en fait c'est la distance entre euh, le à gauche ici là et puis euh, entre les deux C'est à dire qu'il y a à peine euh, 6 mètres donc 6 mètres c'est assez juste pour faire un demi-tour avec une voiture les garages à l'intérieur, ils sont tout à fait, on va dire, standards, euh, puisque les dimensions, c'est 2,50 mètres sur 5,20 mètres. Euh, les portes, donc, c'est euh, vraiment de l'ancien, puisque euh, on est là, euh, c'est des, des contrebalanciers en, en béton, euh, une structure, en fait, euh, très, euh, euh, bah, très rustique, euh, avec beaucoup de, de ferronnerie. Euh, les serrures sont à l'ancienne, puisque, euh, vous voyez, c'est des, des vieilles serrures avec euh, des clés, euh, ce qu'on appelle, euh, à gorge. Et donc, on va faire en fait le, le tour de, de ces parkings. On va revenir. Donc, déjà, l'allée, elle est défoncée. Donc, ça, c'est un petit peu dommageable. On voit qu'il y a des herbes euh, qui poussent un petit peu partout. Donc, ça, c'est le genre de truc que je regarde en fait quand je vais visiter. Euh, les gouttières, bah, c'est pas bien droit. Euh, du coup, en fait, il y a de, de l'eau, il y a un mauvais écousement. C'est pas prévu. Ça va direct dans la rivière. Euh, on voit même en fait les bidons qui sont là où il euh, n'y bah, a pas de tout à l'égout. Euh, avant, là où il y a les rochers, il y avait des garages en fait. Euh, et puis, bah, malheureusement. Euh, euh, ça a été détruit et euh, ils ont laissé les plaques d'amiante au pied des garages, ils ne sont même pas allés les débarrasser. Voilà pour cette vidéo, si tu as des questions on se retrouve dans les commentaires et puis euh, on se retrouve dans, dans quelques minutes au montage pour euh, voir euh, l'équipe de télé euh, qui m'a suivi pendant ces deux jours. Bonjour Arnaud, Bonjour. Euh, on a passé euh, deux jours ensemble, on a couru, on a été à Angers, on a ah, été voir euh, bah, mes garages assez <rire> on a été à Flair. Euh, bah, qu'est-ce que tu peux nous dire Toi, t'es habitué à faire des tournages, moi c'était la première fois, euh, qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces deux jours Est-ce que ça t'a plu euh, par rapport au parking, garage, investissement Est-ce que t'as aimé Est-ce que tu as eu des surprises est -ce que... On a découvert un univers, un univers professionnel, le tien en tout cas, mm -hmm. et qui est un secteur qui a l'air d'être en en plein boom et qui a l'air de fonctionner, euh, voilà, donc, de ce point de vue-là, c'était intéressant et nouveau pour nous, journalistiquement, et donc on va essayer de, de, de raconter euh, fidèlement ce qu'est ce que ton, ce que, ce qu ton métier, ce que, pourquoi tu t'es lancé dans cette activité-là qui est d'investir dans des parkings et en quoi c'est euh, intéressant. Voilà. Ok, eh bien, merci Arnaud, de rien. Je suis très content d'avoir passé ce jour avec vous. Moi aussi, <rire> allez, au revoir. C'est une méga contre plongée ah, C'est ma manière de tourner. <rire> Donc, Olivier, euh, merci. Déjà, je suis très content de t'avoir rencontré. Donc, tu es le caméraman en fait, de ouais, l'équipe ouais, qui ouais. m'a suivi pendant deux jours dans les parkings et les garages. Donc, euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de ce tournage euh, J'ai retenu que parfois, les conditions de tournage étaient un peu galères et qu'on aime bien C'est un peu galère <rire> dans les parkings <rire> au niveau du plafond qui était très bas, les lumières très changeantes. Ça fait et que euh... la, la perche, souvent, elle arrivait dans le champ <rire> comme ça. Comme ça, <rire> voilà. Bon tout ça, euh, ce sera non, coupé sinon, au montage, hein, bien sûr. À France 2, ils sont quand non, même professionnels. Sinon, sympa de... <rire> non, c'est genre bien de suivre une personne sur plusieurs jours. Ça arrive euh, finalement assez rarement qu'on puisse faire différentes séquences avec euh, elle, donc avec toi en l'occurrence, dans plusieurs lieux différents. Et du coup, on, plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on apprend à connaître son, son, son environnement et c'est toujours bien. C'était bien. Ok. Euh, du coup, Eric, tu peux rentrer dans le champ et puis. Et on, la, je et vous... la séquence aussi quand même de la gouttière était. Ah. Bien. <rire> Alors celle-là, vous me la passerez euh, pour euh, faire un making-of, pour moi, euh, <rire> sur le site, ce sera pas mal. quoi. <rire> euh, tiens, rentre dans le champ, Eric, et puis euh, je vais vous demander euh, comment ça s'est passé hier par rapport euh, euh, Hier, en fait, on a tourné à Angers, et donc euh, on s'est pas mal fait emmerder, en fait, euh, dans les rues. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, euh, les personnages qu'on a rencontrés Non, c'est surtout dans le parking, en fait, qu'on va raconter, Non, dans le parking, c'était galère, parce que... Bon, techniquement, si bon, techniquement oui, la, tournée, la séquence du parking a été compliquée, euh... et puis ben, les personnes qu'on a rencontrées, euh... ben, elles n'ont pas écouté ce qu'on avait à leur dire, voilà, donc il euh... y a un a priori comme ça, on voit une équipe de télé, il y a un a priori, bon, c'est navrant, c'est sûrement qu'il y a eu des abus, voilà, Bon, ben, du coup ça... Ça déteint sur, sur tous les autres. Toutes les équipes sont assimilées comme étant euh, voilà, des voyous, je sais pas. Bon, en conclusion, euh, moi j'ai passé deux jours de tournage plutôt agréable avec euh, cette équipe, des gens euh, sympathiques. Euh, on a eu des temps hors caméra et hors caméra aussi pour tout se connaître et euh, c'était plutôt une bonne expérience. Donc euh, merci. Euh.